Je pense qu'il faut saluer l'énorme travail qui a été fait par les chercheurs pour analyser la littérature, plus de 900 pages rédigées. Donc ça c'est absolument fantastique, ça, ça donne réellement une, une analyse critique de la littérature. Ce rapport confirme ce qu'on savait déjà sur euh, la sensibilité des coralliens. C'est vraiment les écosystèmes les plus sensibles et ils sont actuellement menacés. Et ce rapport le confirme bien et euh, montre qu'on peut arriver à avoir des fortes disparitions de coraux. Mais euh, ce rapport montre aussi, laisse penser quand même qu'il peut y avoir, euh, un optimisme qui peut se mettre en place avec ce qu'on appelle adaptation, on parle d'évolution assistée, et tout ça est bien mis en, en évidence dans le rapport, y compris la, la, restauration, la restauration des récifs. Quand on a fait l'expédition de, de Tara Pacifique, on s'est aperçu que dans certains endroits, à quelques quelques kilomètres de distance, on pouvait avoir des récifs en très bonne santé et des récifs en mauvaise santé. Et donc on, on montre que cette diversité montre qu'il y a de l'adaptation potentielle. montre aussi que dans les aires marines protégées, il y avait des récifs qui étaient beaucoup plus résilients, c'est-à-dire qui résistaient beaucoup mieux au changement climatique. Donc tout ça quand même, je pense, donne de l'espoir pour, pour le futur. Quelles sont les solutions pour les récifs la, la première sans laquelle rien n'est possible, c'est bien sûr une diminution drastique du CO2. Tout ce que l'on peut faire localement n'aura d'effet que si on diminue le CO2. Après, euh, les autres solutions, c'est de diminuer les pollutions locales. Et pour cela, les aires marines protégées sont une très bonne solution. C'est facile, on crée une aire marine protégée, ce qui permet de diminuer tous les, les, les stress locaux, les, les, les impacts locaux. Il faut du temps, il faut une volonté politique, une volonté locale. Il ne faut pas automatiquement beaucoup de choses.